Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube New IT. Suite à de nombreuses demandes, nous avons spécifiquement fait une vidéo sur la numérisation dans des marchés verticaux. Mais à quoi ça sert Mais c'est facile, ça sert à numériser dans les applications clients, dans l'application métier de votre client. Exemple, dans la numérisation de... Passons à la démonstration. Alors, je vous propose de vous diriger vers le multifonction, de sélectionner Suite Expert qui représente un workflow dans la base Cador. On numérise des documents. Ces documents vont s'afficher sur le multifonction. Comme vous pouvez voir, nous avons trois documents. Je vais sélectionner Suivant. Le fait d'être euh, connecté à la bascador, je sélectionne dans quel dossier je vais aller archiver mes documents, TXRX. Et là, je vais avoir accès à une arborescence. Donc, je vais prendre dossier permanent, définition, organisation, préparation de la mission et suivant. Et là, je vais finir par enregistrer le document en lui donnant un nom, qui est un champ obligatoire. Vous pouvez voir, vous avez un petit astérisque. Euh, euh, rouge. Exercice était aussi un champ obligatoire. Je sélectionne l'exercice. Les autres champs sont facultatifs. Envoyer. Et voilà. Très simplement, en quelques secondes, vous avez vu comment on numérise ce document dans la base euh, suite expert Cador. Je vous propose maintenant de nous connecter à cette base. Comme vous pouvez voir, on se retrouve bien dans TXRX. Je vais sélectionner, comme sur le multifonction, le dossier permanent, définition. Euh, des organisations et je retrouve mon document euh, nommé, hein, euh, comme j'avais pu le faire sur le multifonction. Je vais le sélectionner, l'ouvrir et vous allez voir que c'est vraiment identique par rapport à ce que j'ai pu numériser. Voilà, c'est très simple pour numériser dans la base. Vous avez pu voir au travers de cette vidéo qu'il était très simple de numériser vers une application métier. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous invite à écrire à info Si vous voulez voir ou revoir une vidéo, cliquez ici. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne YouTube New Feed IT. À bientôt!